Salut, c'est moi, je suis le robot danseur. Bonjour, je suis Arnaud, je suis votre contact pour la société Rayon de Lune. Petit test pour le, le Wonder Dynamics, Wonder Studio, ça a l'air super.